Prof, le prof, le prof. C'est pas mal le prof. Oh, c'est quoi ce perso Ah ben comment. Bon, 3 d'armure, va falloir tiender. 3 on 3. Pas 3 on 3. On peut faire pouvoir T1 et monter. Mais il faut un mort-vivant sinon ça marche pas. 3-1-3. Avec un départ comme ça, on va 3-1-3 je pense. J'aime pas trop la 3-1-3 mais en même temps. Ah non on peut, ouais. On peut turbo turbo 4. Taverne 4 égale top 8. Ça, ça me paraît pas mal. On va faire ça, je crois. Alors, en vrai, ça va dépendre de la taverne 3. Voir. Que tout se passe bien taverne 3, c'est tour 3, taverne 3. Après, on peut faire pouvoir T1 si on a un, un, un mort-vivant au début. Comme ça, on prend un mort-vivant. Tour 2, on fait pouvoir. On récupère, euh, euh, booster un mort-vivant. On récupère un oeuf qui booste un mort-vivant. Ça nous permet derrière, si on a un mousse ou un token, de faire une GIF curve, on, on va dans la 6, on tempo en 6, on up dans la 4. Voire même en turbo 4, en vrai on va, on, souvent on va turbo 4 même. Hein. Donc mort-vivant T1, T2 pouvoir, derrière GIF curve, bam bam bam, 4, pouvoir à 4, tempo, up à 5, up à 6, créa, ou alors tempo 4 ou tempo 5 into 6, créa. Il ouais, y a plein de stratégies intéressantes avec le personnage. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Cliquons, cliquons, les amis. Faisons des clics stream jusqu'à quelle heure euh, 19 20h je pense ok OK faut pas prendre Tess après avoir créé les, les, les créations, sinon c'est chiant. On ça la met bien. Pareil pour Tchak Y a pas un ah, Gros départ avec Tess. Gros départ en mode client. Bon, si la taverne est pas bonne, on reclique. Je pense. Elle est pas nulle, hein Elle est pas nulle cette taverne. Hein la naga avec... Euh... Ah c'est pas nul hein. Ah c'est pas nul. Pas prendre ce serait du grid pour le coup. Pas prendre serait du grid. Salut Dr Blake. Ça se passe comment les cheveux C'est pour toujours euh, ouais, ouais. On met ça devant. 3-3. Pas -3. de 3-3. L'idée, c'est quand même de gagner le combat. Mais en même temps, on veut la pièce. Mais on sait pas comment il est. Dur à dire. C'est pas marqué démon. Donc, euh, très étrange. On peut perdre si ça tape là, et que nous on tape là, à droite. Es-tu content de tes cheveux Oui, bien sûr. Très très content. Vos ok, ça c'est une bonne carte. Ça c'est une bonne carte. Et ça, c'est une bonne carte. Oh, c'est bien, on arrive à Tempo. Je suis hyper content. On va bourriner comme un, comme un bœuf ici. Ouais, je suis hyper content. Voilà, j'arrive à Tempo. Et on gâche pas les pouvoirs. Et... et en vrai, on peut presque garder les pouvoirs pour la 5 et 6. Hein. Même si j'avoue qu'au prochain tour, on a un joli up pouvoir qui est quand même particulièrement al dente. Mais ça va dépendre de la taverne. En vrai, si la taverne est bonne, en tout cas, je ne ferai pas de rôle. Salut, Alter, dragon. Euh, comment tu t'appelles euh, Fichou, ou The Fichou, ou Fiche, ou Gros-Connard. Mes amis m'appellent Gros-Connard. Gros tu peux m'appeler Fichou Si tu devais te donner une note sur 10, physiquement, ça serait laquelle J'ai aucune idée. Euh, le physique c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu. Donc je pourrais pas te dire. En toute franchise. J'ai déjà entendu parler du deck sanglier druide. Sanglier druide Non jamais. Ça c'est pas une mauvaise carte une bonne carte pour autant Pouvoir Les pièces et la réincarnation. Très bien. On veut de la thune, nous. <rire> On veut de la thunasse. Ok Que recherches-tu chez une femme <rire> C'est quoi, quoi vos questions aujourd'hui Ça m'intéresse pas, moi je joue aux jeux vidéo. Je veux gagner sur BG, je veux gagner sur Hearthstone, je veux gagner sur Marvel Snap. Et je veux que vous... vous appréciez mon contenu. Le reste m'intéresse assez peu, à vrai dire. Je vous souhaite... Bon, est-ce qu'on va passer 8-12 Il s'écrase dans la 8-10, c'est plutôt pas mal. Bon, on s'écrase là. On peut faire égalité, mais je crois qu'on peut perdre aussi. Non, ça s'est bien mis, ça. Ok, ok. Bon, il va nous voler une belle créature. Malheureusement. Je pense qu'on devait quand même faire le faire le play. Oh ah, bah écoutez c'est top ça hein. oh oh, Ah ouais superiel. Ouais oh, On va démoniser On va démoniser avec le putricide je crois Ah bon on a gangropter et ça On va démoniser les gars non En vrai On a un démon. On a deux démons. On va voir ça et ça. Dans ce cas là on fait les boosts d'abord. Oh là là, bah je crois que ça va pas nous servir. Hein. Enfin, si ça nous a servi à ça, mais franchement, à un moment, on va quand même essayer d'être. Enfin, on verra. Non, je suis jamais, je suis jamais, euh, j'ai jamais été au Québec, mais euh, ça me plairait beaucoup. Ouais, ça me plairait beaucoup. Ça a l'air d'être chill. <rire> ça a l'air d'être chill là-bas. Moi, je suis un gars chill. Donc ça a l'air cool. Oh là, Rousse là. la taverne Pour qu'il soit permanent Ouais Ouais, ouais non t'as raison T'as raison Je crois que j'ai fait une erreur Là dessus tout à fait Ouais super hein. En fait ce qui est bien C'est que ça nous permet De re up Parce que franchement La tempo on est à 34 Et c'est hyper fort Le gangropter en tempo Bon c'est ça qui a carré hein, Soyons honnêtes hein. Est-ce qu'on veut Peguy avec ça En vrai, je peux presque faire le pouvoir, de toute façon on veut des trucs de pièces, on s'en fout des morts vivants Bah, fin, Abomination c'est cool mais... On va prendre les pièces je crois Engagez une de vous vous débrouillez... Merde, j'ai pas eu le temps de placer Merde, j'ai pas eu le temps de placer. Ah, fait chier. Que je suis déjà allé en Belgique euh, Ouais, ouais, j'ai déjà fait des... Euh, euh, à Bruxelles, j'avais fait des tournois euh, à l'époque d'Hearthstone. Rah zut. Rah, zut. on a récupéré qu'une pièce. Ah non, c'est la pièce qu'on avait. Oh, zut. Bon, oh, c'est pas si grave, hein. c'est un peu chiant, quoi. Oh, je vais hop, là. Est-ce qu'on fait un pouvoir Non. Ah dommage. On mange combien On mange 4 créa. En vrai la probabilité qu'il soit encore là. Elle est existante. Sinon on vend. On vend. Je crois qu'on va vendre. On va le prendre. Hein. C'est trop fort. Hein. Tant pis pour euh, la combinaison. qui. En fait ça. Ça me permettait d'avoir un plan B. C'est à dire que. Si à un moment je trouvais la Greta Thunberg, je partais en. Et l'ardeur Je partais en l'ardeur Greta Peggy. Mais bon, là en vrai on en a deux, je pense que. Bah, en vrai, c'est plutôt. Bon ça, c'est sûr qu'on vend. Lui, il incarnation pas réincarnation, on va le virer. Besoin de geler dans ce cas-là. C'est quoi la Greta Thunberg Bah la carte qui s'appelle Greta Thunberg. C'est pas mal. C'est puissant mais elle crie très fort. Tu la joues, elle dit notre monde va se détruire. Elle t'explique pas trop, elle dit juste que tu... ça va se détruire. Et tu dors pas de la nuit et Ouais, c'est assez intense de la jouer. <rire> ouais, pas mal, hein. Ouais, il, peut, il peut voler notre combo. En espérant lui mettre un peu de dégâts, mais il va être chiant lui. À battre. Faut le taper, les gars. Faut les taper, pardon. Allez. Bon, les 15, c'est important. On est dans la 6, c'est important. On peut faire pouvoir, hein. Oh waouh, mais on a des trucs de Fana là Attends, mais ça avec ça, c'est incroyable. Que faire Que peuvent J'ai envie de vous dire même, là je vais citer le grand Théoden, hein, mais que peuvent les hommes face à tant de haine Et je pense que Frodon sera d'accord avec nous. Mais franchement, autant de chance. Est-ce qu'on reste en mode euh... miam miam miam miam miam, miam Ou est-ce qu'on part en mode... Euh... Non, on n'arrivera pas à générer des cartes. Bon, en gros, ça sert à rien. Le pouvoir peut être cool. Je crois que je vais pouvoir et je vais laisser les 11-10 si j'ai envie de les manger. Baron des eaux, ça fait des triples. C'est exactement ce que l'on veut. On peut lui donner la toxie ou donner réincarnation, mais on s'en fout. On va lui donner la toxie. Ça nous donne des pièces. Franchement si on veut c'est des pièces. On a déjà notre setup à 5 créa et derrière on veut des pièces. Ah, ouais, c'est top ça. C'est nul Tissa, Non c'est une super carte. Après Baron... Euh... Non. non pas la place, pas la place. Regardez ça je pense. En mode banquier. Euh... Bah en vrai, on a un super setup... Le setup, il est magnifique. Hein. C'est rare avec Putricide de pas jouer euh, mort-vivant. On l'a vu d'ailleurs sur les, st les statistiques au début. Le tracker, il nous donne les stats des persos et il nous dit la probabilité de jouer tel et tel compo. Même si en vrai, on faut pas trop faire attention, mais... Enfin, je pique pas les persos en fonction de, du win rate euh, donné par Firestone. Par contre, c'est intéressant de voir euh, les, les pourcentages de, de, de, de jouabilité des races. quoi. En vrai ça me plairait de tuer tout de suite ça, éviter de, de perdre 5. S'il vous plaît, j'ai dit s'il vous plaît. Hein. Non, ça -être... Oh là, là. Quelle, horreur, quelle horreur ces boards. Bon plus tard ça ça se bat. Hein. Et là euh, ça pique quoi. Verrez ça. Oh waouh. Ça, c'est un démon, hein. Ouais, on s'en moque. Ah, ça c'est gros quand même à condition d'avoir des démons hein. ou alors on vire lui maintenant mais chier je suis bloqué pas envie de virer lui Faut juste le jouer et me dire que je triplerai ça au prochain tour Techniquement c'est pas trop des conneries ce que je dis. Trop tard pour ça je pense. Ouais leur jeu il peut être vite gros je pense je pense. Je pense je pense. Là, je mange toute la ligne. Je pense que j'ai une range supérieure à mes adversaires. L'autre, il avait vraiment une belle combinaison, c'est pour ça. Ah, quoique. Ça, ça va nous faire quand même assez mal. Hein. Ouais. Je pense qu'on arrive à le passer, mais. Pff, pas sûr. Hein. Ouais, si, ça va. En vrai, ça va sûrement faire égalité. Là. Oh. Euh. Je pense qu'on va souvent sur l'égalité. Ouais, parce que là on tape là et retape là, ouais. Belle lecture fiche. Faut c'est rien. Ça arrive Le réincarnation nice Plaisez pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Tyrol et on mange tout. Miam, miam, miam, miam. Ok. Donc là on va manger les avec ça. Je sais pas si vous connaissez Gangropter Doré. C'est très très très intéressant. Euh, on mange un démon. Enfin on mange une carte. Chaque démon mange une carte et ça double la stat. Donc par exemple, si on mange 10-6, c'est comme si on prenait plus 20, plus 12 sur nos cartes. Donc là, le board, il aura plus rien à voir déjà à la fin du tour, vous allez voir. Ça être une folie. Vous voyez, boum, les trucs ils sont passés de 30 à 50. Et prochain tour ils passeront de 50 à 70. Donc en termes de scaling, on est plus ou moins invincible. Après, il y a toujours des compos combos qui peuvent nous battre, genre pirate, mana infini, euh, je joue des 300-300 et puis GG. Mais en vrai, on est quand même pas mal. Hein. Sachant que les 300-300, il 300, y, une... y a le gars, il a pas forcément le temps pour faire ça. Et accessoirement, il n'y a pas Magma Lock pour vraiment profiter des... du, du, du bullshit mana. quoi. En quoi ouais, c'est sexy. Hein. Très sexy, hein. mais le nombre de pièces qu'on a eu, ça nous a bien aidé. En général, Gangropter Doré, on l'a jamais parce qu'il faut trop roll et on n'a jamais le temps. Ouais, super. Ouais, la Mantide elle est intéressante. Il a dû jouer des mots un petit peu, j'imagine. Ouais, ça c'est quand même cool. Ça peut être une, un des derniers combats. Une de ah, je vois ce que vous voulez faire. Ouais, en un tour lui, il est devenu débile hein. Et là, miam miam miam miam miam mia. magnifique hein. Et là, on est on est dans un dans une chaise royale hein. <rire> J'ai vraiment du mal avec les expressions moi. Là, on est comme chez Brico Dépôt. Hein. On se relaxe avec un petit Morito et let's go hein. En vrai on va sûrement euh, faire ça même. Ouais c'est trop fort. Hein. C'est trop trop trop fort. Hein. Est-ce qu'il va arriver à nous battre notre ami Rafoul, Le meurtre de Marseille au demeurant. On est pas mal quand même. Pour bon, la Monted, oui, il n'y a que deux races. Bon, ça reste bien, quand même. Hein. Ça peut avoir soit Boubou, soit... Soit Furie des Vents. Furie des Vents, ça va souvent mourir. Mais. On va gagner. Ouais, il avait des beaux bébés, hein. Il avait des beaux bébés, mais clairement, nous, on a commencé à scaler avant lui. Bon, en vrai, Tess, c'est très fort contre Putricide, mais pour voler les morts vivants. Pas pour euh, contre pour Gangropter, quoi. Ok, on finit contre lui avec des énormes taunts. Un énorme Myrmidon. À noter, à noter, un Myrmidon qui a taunt, d'ailleurs. Donc, on va virer la main On prend ça. On prend ça. On prend ça. On joue ça, on le vend, on roll, on joue ça, on le vend, euh, furie des vents, on veut un furie des vents sur un truc, sûrement sur lui, on mange de cartes, on va prendre de la stat, on roll et on le et voilà. Bon, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. On est pas mal armé pour battre le Myrmidon, du moins le blesser. Ouais, Leroy premier parce qu'il a Myrmidon. Alors après, il a plusieurs taunts. Peut-être qu'il faut faire ça first. Genre, c'est quoi Une chance sur quatre je vais, un... je vais toper un. Je vais toper, ouais, c'est ça. Je vais toper un taunt. Et derrière, Leroy... J'ai plus qu'une chance sur 3 Et sinon je fais ça Le problème c'est que si ça Ça s'écrase tout de suite Dormir midon c'est rip Écoutez je crois qu'on va faire ça Pas persuadé mais Zap Bah le zap au pire Mais c'est pas sûr qu'il garde zap contre nous hein. Je pense pas qu'il les app. On peut mettre par contre des, des choses comme héroïne altruiste Des choses comme ça Ouais, il a viré son zap. Il a toujours ses 4 taunts. Bon. Ça c'est pas mal. Faut juste pas taper dans le Myrmidon. Ça c'est pas mal. Non Je suis en sur 3 maintenant. Vamos. Jut. On n'est pas toujours à 100% contre lui. Oui. Parce qu'on a gagné. Enfin, là on perd mais je pense que sur le long terme on va gagner. Parce que là les combats se sont pas très bien mis. Et c'est quand même une histoire de stats. Je pense ça reste une histoire de stats Donc, euh... Qu'est-ce que je peux faire Ça, ça enlève les taunts Pour que lui... Il pra... Ouais, non. Les players Zul, ouais. Maybe, maybe. On va rester comme ça. Hein. Franchement, on est loin d'être mauvais. Hein. On prend plus de stats que lui. Hein. Lui, il est un peu bloqué. Hein. tard, il est même pas doré. J'aimais bien mon placement. En fait, soit ça tape dans un autre et c'est bien, soit ça tape dans Myrmidon et c'est bien. En fait, il faut juste que lui il tape pas dans Myrmidon, ou alors il tape dans Myrmidon après lui. Ou alors on fait quand même Leroy first. Et là j'aimais bien, le Leroy il avait une chance sur 3, et sachant que lui il avait aussi une chance sur 3 de rater, donc c'est juste que la chance sur 3 c'est mal mis, la chance sur 3 c'est mal mis. Non, c'est ça, j'aime bien, j'aime trop. J'aime trop ce placement. Non la furie des vents elle est importante pour peut-être en péter 2 Bon pas mal ça Donc là on va taper à droite Et comme ça on est sûr que le, le Leroy Dommage là pour le Leroy ouais, Donc, Décidément Je pense qu'on a gagné quand même on a trop de stats mais. Ah bon, On a trop de stats Il avait qu'une créa Il joue que sur une créa c'est pas gagnable contre nous Vamos Putricide démon. Ça, ça fait plaisir. Hein. Sacré Gangropter en vrai. C'est rare que ce soit aussi, aussi... Euh... Bon, c'est homogène, c'est standard, mais que ce soit aussi fort. Ah, super. On est Et ça, c'était intéressant, parce que, vous voyez, on sait pas... On n'a pas forcé euh, mort-vivant, parce qu'on a on putricide. On pourrait dire, bah, ok, on a gangropter, c'est cool, mais notre pouvoir est tellement fort qu'on force mort-vivant. Là, on a vraiment utilisé bah, la ta 24 du pouvoir pour donner des pièces... Et puis voilà, on a eu la 4-4, le mort-vivant. Et c'est ça qui est intéressant dans cette méta. Aussi bien dans la méta précédente, on aurait quand même forcé mort-vivant. Parce que c'était stupide. Là, certes, on a le perso pour mort-vivant. Et mort-vivant, ça reste fort. Mais on a une combinaison qui est intéressante. Qui était une combinaison des autres méta. Le 4-4, le gangropter, Bah, on part dessus. Et puis, bah, finalement, on est. On pouvait presque jouer assez rapidement. le, Enfin, on pouvait presque miser assez rapidement qu'on allait faire top 1 ici.